Un jour de shopping dans le magasin de vêtements Le Prince a-t-il sait faire ses achats en style et non seulement grâce aux collections de mode exclusifs que l'on vous offre ici, vous y serez également luxueusement entouré d'un décor contemporain de très bon goût, mettant en vedette un parquet la ligno très originale, le mouli. Le chef d'entreprise nous a confié qu'elle a choisi de combiner dans sa boutique un sol carrelé avec un beau parquet. Cela a permis de créer une atmosphère plus sophistiquée mais surtout chaleureuse. Le mouli, elle a choisi spécifiquement pour ses nuances brunes grises intensément chaudes qui correspondent parfaitement avec les grilles du carrelage. Et d'ailleurs, elle était immédiatement convaincue par son look distinctif. Ce plancher de la collection antique de la Legno est en effet une belle pièce d'architecture. La collection antique représente une collection de parquets spéciaux définis par les techniques de vieillissement très innovantes qui ajoutent au caractère du bois et leur donnent encore plus de charme. Pour ce parquet, nos concepteurs ont sélectionné de larges planches en chêne européen avec une présence rustique et de nœuds soigneusement finis. Le bois a été fumé et a reçu de nombreuses teintes brunes douces qui rendent ce sol si atmosphérique. Mais c'est principalement la structure du molly qui ressort. Les lignes uniques des coupures de scie, couplées avec la couleur foncée et profondément chaude du chêne donnent ce parquet a un caractère très exclusif. En bref, le Mouli est un parquet avec du tempérament, un plancher qui attire l'œil. Vous pouvez le choisir pour une boutique de classe, mais aussi pour décorer le séjour agréable à votre domicile. Il vous fournira des années de plaisir. Il perfectionne tous les styles d'intérieur et rend chaque pièce instantanément plus agréable.